Bonjour amis traders, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer mon expérience en trading et celle de beaucoup de personnes qui ont déjà essayé le trading. La tentation c'est de vouloir gagner gros très vite et je, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. L'important c'est de gagner souvent même si ce sont des petites sommes mais ça vous évitera de perdre gros également. Si vous risquez beaucoup d'argent en trading eh bien vous risquez également d'en perdre beaucoup. Donc si vous avez une méthode de trading efficace qui vous permet de gagner petit à petit et eh bien vous augmenterez rapidement vos gains surtout si vous choisissez une méthode de scalping comme celle que je recommande et là vous ne risquez pas de perdre gros parce que si vous perdez 10% 20% sur votre compte de trading et eh bien ça va être très difficile de les récupérer. Donc il vaut mieux gagner tous les jours un petit peu, et ensuite lorsque vous serez à l'aise avec votre méthode de trading et que vous verrez que vous avez des bons résultats de manière régulière et eh bien vous augmenterez le capital de votre compte et à ce moment là tout en risquant une petite partie de votre capital vous continuerez à gagner mais de manière régulière sans jamais risquer une grosse somme parce que le problème c'est de la plupart des débutants qu'est ce que c'est Eh bien ils vont gagner et puis à un moment donné ils perdent, ils sont frustrés et ils veulent directement en quelques heures récupérer leur perte parce que c'est une perte importante. C'est très facile de perdre 10 à 20 de son compte en quelques heures. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce genre de déboires, ensuite qu'est-ce qu'ils font Eh bien ils vont prendre encore plus de risques pour récupérer rapidement une erreur de trading ou une perte importante et là c'est fatal. On arrive à ce moment-là à faire éclater son compte de trading très rapidement. Peut-être que vous avez déjà connu ça si vous avez déjà expérimenté un peu le trading, euh, quand on est débutant je crois qu'on passe tous par là. Donc si vous faites ça en démo, c'est ce que je vous recommande d'essayer d'abord en démo, bon euh, pas, ça n'a pas des conséquences très graves. Par contre si vous le faites sur un compte de trading réel, là c'est nettement euh, plus embêtant et, et donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc il vaut mieux avoir une bonne méthode de trading qui vous donne un taux de réussite de 90% par exemple et la seule chose que vous aurez à faire c'est si à un moment donné le marché part dans le mauvais sens par rapport avec votre position c'est de couper rapidement. Même si euh, peut-être que le marché va se retourner après, mieux vaut couper très rapidement votre perte et puis vous pourrez euh, le rattraper parce que si vous faites 90% de, de réussite et eh bien il n'y a pas de problème. Mais l'important c'est de vous focaliser sur votre trades perdants et de limiter les pertes de vos trades et ça c'est le secret de la réussite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, cliquez ici en dessous et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si vous cherchez une méthode de trading efficace avec un taux de réussite de 90% eh bien vous trouverez des liens ici au-dessus et en dessous de la vidéo. Et j'espère vous retrouver parmi mes étudiants et peut-être un jour à Tenerife. Voilà, j'espère que je vous retrouverai très rapidement dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.